Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne de Points of View. Aujourd'hui, parlons d'Europe. Voici notre tout premier épisode sur la création de l'Union Européenne. Mais alors, par quoi commencer Et bien d'abord, par une définition. L'Union Européenne, c'est un regroupement de 27 pays, unis dans une organisation unique au monde, dont les objectifs fondamentaux sont la prospérité économique et le maintien de la paix. L'Union européenne s'engage également dans d'autres domaines comme la protection des droits de l'homme, la lutte contre le réchauffement climatique ou encore la lutte contre les dangers du numérique. L'Union européenne, c'est donc une volonté de coopération internationale. Mais revenons sur l'histoire de la création de l'Union européenne. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, Robert Schuman va faire une déclaration en 1950 qui est à l'origine de la création de l'UE. Et c'est au palais du Quai d'Orsay qu'a lieu cette fameuse déclaration fondatrice. Robert Schuman, à l'époque ministre français des affaires étrangères, avec l'aide de Jean Monnet, commissaire général au plan, propose une alliance entre la France et l'Allemagne. Le savais-tu Robert Schuman, Jean Monnet, avec Henri Spack et Konrad Adenauer sont appelés les pères fondateurs de l'Union européenne. Bref, c'est donc cette déclaration Schuman qui va consolider le couple franco-allemand par le biais d'un accord commercial sur le charbon et sur l'acier. Elle a pour but de fortifier les rapports économiques de ces deux pays ce qui permet ainsi d'empêcher de nouveaux conflits armés sur le continent. Par la suite, en 1951 naît la CECA, version agrandie du couple franco-allemand. En effet, la CECA, Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, réunit six pays. La France, la République fédérale d'Allemagne, encore divisée en deux à l'époque, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Cette communauté a été signée par le traité de Paris le 18 avril 1951. Il y a d'ailleurs une petite particularité de ce traité qui a une durée de vie limitée à 50 ans. Ce qu'il faut retenir de la CECA, c'est que c'est une première grande étape fondatrice de la création de l'Union européenne. En 1957, deux autres communautés, elles aussi fondatrices, voient le jour, c'est l'Euratom et la CEE. Elles regroupent toujours les six mêmes pays que la CECA et sont signées par tous leurs membres lors des traités de Rome. D'abord, Attardons-nous sur la CEE qui signifie Communauté économique européenne. L'objectif est la mise en place d'un marché commun et d'une union douanière pour que les marchandises puissent circuler librement et pour supprimer les quotas d'importation. Le but est de favoriser les échanges commerciaux entre les pays signataires. La Communauté européenne de l'énergie atomique, aussi appelée CEEA ou Euratom, est née de la volonté française d'organiser la coopération européenne en matière de nucléaire civil pour assurer l'autosuffisance énergétique du continent. D'autres événements vont contribuer à la construction européenne, mais nous n'en détaillerons ici que trois fondamentaux, à commencer par les accords de Schengen. signés en 1985, ceux-ci regroupent 5 pays qui souhaitent créer un territoire sans frontières intérieures, appelé espace Schengen. Ces accords autorisent la libre circulation des personnes au sein de l'espace constitué par ces États. Autre événement très important, le traité de Maastricht. Signé en 1992, ce traité se base sur trois piliers cruciaux. D'abord les communautés, la CECA, la CEE, devenue CE, et le RATOM. Ensuite la politique étrangère et de sécurité commune, et enfin la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures. Le traité de Maastricht est un incontournable de l'histoire de la création de l'UE, c'est lui qui instaure officiellement l'Union Européenne. Enfin, dernière date-clé, c'est l'adoption de l'euro en 1999. Parallèlement à tous ces événements, l'Union européenne s'est progressivement agrandie, au fil des années, accueillant de nouveaux États membres. Le savais-tu Lorsque l'Europe grandit, on parle d'élargissement. Ceux-ci font l'objet d'un processus très compliqué, dont nous reparlerons prochainement dans une autre vidéo. Retour sur les différents élargissements de l'UE. L'Union européenne a connu 6 élargissements majeurs depuis 1973, avec le plus important en 2004, où 10 pays rejoignent l'Union européenne. Depuis 2013, aucun nouveau pays n'a rejoint l'UE. En revanche, nous sommes repassés de 28 États à 27 suite au Brexit, officialisé en janvier 2020. En bref, L'Union Européenne, c'est un regroupement de pays qui s'engage pour abolir la guerre et préserver la paix sur le continent, en renforçant notamment la coopération et la prospérité économique. Sa mise en place passe par la signature de traités par les États membres, et c'est une organisation qui continue de grandir et d'évoluer encore aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de Parlons d'Europe, et à très vite pour un prochain épisode. Si notre première vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube, et à faire un tour sur notre site internet qui sera inscrit en barre d'infos.